Depuis que l'homme a conquis les cieux, voyager devient plus facile. Mais à quel prix Depuis que l'homme traverse le ciel, les accidents d'avion sont devenus la principale cause de mortalité dans les voyages aériens. Mais il arrive qu'il y ait des exceptions. Et des survivants. Plus souvent, les survivants se crachent sur des îles désertes, comme nous l'ont prouvé plusieurs blockbusters, films ou séries. Dans un premier temps, le survivant slash héros du film sera dans le déni. Être seul sur une île perdue est trop dur à encaisser. Mais souvent, par acquis de conscience, et pour faire avancer l'intrigue, le héros peut chercher d'autres survivants, comme par exemple sur la plage. Elle est où la plage euh, Cours tout droit sans te poser de questions, je m'occupe du raccord. L'autre, tout droit. Dans les films à petit budget, la production n'aura pas les moyens de payer un tournage sur une vraie plage, à Hawaï. L'essentiel est que le spectateur Face semblant d'y croire. Comme lors de chaque accident d'avion, il y a une belle et jeune demoiselle en détresse qui va aider à faire avancer l'intrigue. Ça va Vous étiez dans l'avion Oui. Il y a d'autres survivants Je les ai mangés. Quoi bah, Je me suis dit qu'il fallait bien survivre et que j'avais pas le choix. Mais on est là depuis combien de temps Je sais pas, ça doit faire 15-20 minutes. Vous avez mangé tous les passagers en 20 minutes Il y avait trop de risques, qu'ils essayent de m'échapper. Maintenant ils sont en lieu sûr. Ok. D'accord. C'était cool. Je vais aller voir ça. Non Non Non Non non, une pute une pute non, non Pas les poils <rire> C'est patron La réaction traumatique de la jeune demoiselle doit créer de l'empathie envers son personnage. Je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Ah, ta gueule. La fragilité psychologique du personnage ne doit pas être le seul motif d'attachement à ce dernier. Il faut aussi lui découvrir une personnalité intéressante afin qu'on l'accepte dans l'histoire. Je suis désolée, je pense que j'ai tendance à réagir instinctivement et sans réfléchir, parce que quand j'étais petite, mon père me frappait. Et ma mère buvait, et mon chien s'est suicidé. Bah les couilles. Une personnalité profonde et très intéressante. <tousse> Je suis désolé, ça a dû être tellement difficile. Tu veux qu'on aille faire un tour dans la forêt pour trouver de l'eau en plus, rester dans une zone visible du ciel et à l'abri de la faune sauvage pourrait être dangereux. Mais tu n'es pas seulement belle, tu aussi. Oh. Tellement intelligente. Je m'appelle Jacques. Moi, c'est Kate. Enchantée, Jack. Non, pas Jack. Jacques. Jacques. Oh. Jacques. Jacques. Comme nous connaissons à présent nos héros et que nous nous sommes attachés à eux, il leur faut trouver de quoi survivre. Une première quête qui va mener à différentes péripéties et forger un caractère plus fort à des personnages déjà tourmentés. Jacques, je suis fatigué, J'ai faim, j'ai soif et j'ai mes règles. Euh, et tiens. Il et... oh, mange ça. Mais qu'est-ce que c'est Ça provient de mon pectorel supérieur droit. C'est de la testostérone et j'en produis en grande quantité. Et Tiens et... Et... Je te laisse désaltérer avec quelques extraits de mesures pleines de virilité, comme on atteste mon torse évolué et musclé. Mmh. Mmh. Tu en avoir aussi? Tiens, je t'ai repassé tes chaussettes. Je suis désolé, mon ami, mais. Faut qu'on fasse des réserves sur nos provisions. Et j'ai l'impression qu'elles ont toutes disparu. Je pense qu'il y a un traître parmi nous. Un, un traître? Ah, je me demande bien euh, qui ça pourrait être. Je sais pas, euh, quelqu'un qui n'était pas dans l'avion, et euh, qui sera là avec nous Mais c'est impossible Jacques, j'ai mangé tous les survivants Il ne peut y avoir personne d'autre, il ne restait que toi et moi Nous sommes les deux seuls survivants, et absolument personne d'autre ne peut être sur cette île avec nous Ouais, c'est étrange... La promesse d'une éventuelle menace est importante, afin de maintenir le spectateur en haleine. Bah, dépêche sur nous il faut qu'on trouve des lieux avant que la nuit ne tombe. Le bruit du de... euh, judo pouvoir boire Oh bravo Jacques Il me tarde tant de me désaltérer la gorge Je vais enfin pouvoir nourrir mon corps Avec une boisson riche en minéraux euh, Oui euh, Désaltère-toi Ah, oh, je me désaltère euh, Oui, tu te désaltères Oh là là, qu'est-ce que je me désaltère euh, Laisse-moi te désaltérer un tour. Euh, Oui oh, la Ah, la Salvetta Ah putain, j'avais mal à la gorge Ah, la Salvetta Ah la mis le sud en bouteille Oui Mais pas le sel il est très important que le coup de théâtre survienne au moment où les personnages pensent avoir réussi leur quête. Afin de relever l'enjeu principal du film et de rendre la quête des héros encore plus ardue. Toi J'aurais dû m'en douter Eh oui, Jacques Je vous ai suivi depuis le début Je n'étais même pas un survivant du crash Mais, mais pourquoi Mais tu viens d'où Comment et Pourquoi t'es resté avec nous Les intentions du méchant... Doivent rester obscurs afin de faire durer le suspense et de permettre au film d'avoir une durée exploitable. Non, non, non, je te dis pas. Mais t'étais comme un frère pour moi Et tout ce temps, avec le passe l'insoule C'était de la comédie, Jacques Ces 3h30 en ta compagnie étaient les plus longues de ma vie J'ai même dû mettre une fausse barbe pour faire croire que j'étais aussi désespéré que vous Oh mon dieu Il a pas l'air d'être aussi désespéré que nous Mais, Ta gueule il est important que la personnalité du Love Interest reste intéressante jusqu'à la fin. Oui bon, ça va, je vais pas me foutre à poil non plus Oui pourquoi pas, enfin... Enfin, elle doit quand même faire quelques efforts pour garder l'attention du spectateur... Et du héros. Mais pourquoi nous tuer maintenant alors que t'aurais pu le faire tout à l'heure Parce que moi aussi j'avais soif et je voulais trouver de l'eau dans nos appartements de méchants au milieu de l'île. On n'a que de la badoire, et je voulais découvrir de nouvelles saveurs! Mais quel plan machiavélique! Et maintenant, vous allez mourir! <rire> Mais pourquoi? Parce que je vais vous tuer! <rire> Il est très important que le méchant dévoile intégralement son plan. En effet, s'il le mettait directement à exécution, le spectateur ne pourrait pas comprendre ses actions et percevoir le génie dont fait preuve ce personnage. Très finement écrit. Oh là là, que je suis un personnage finement écrit. Ah mais La personnalité complexe du love Interest permet au héros de se découvrir un courage qui lui était jusque-là inconnu. Ne t'inquiète pas, Kate. Je vais te protéger. Je vais me débarrasser de ce génie du mal et je vais te ramener chez toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire Je sais pas. C'est quelques heures que j'ai passé sur cette île avec toi, le les plus belles de ma vie. Tu n'es pas seulement intelligente, tu es aussi tellement belle et, et tu as la plus belle paire de sonalités que j'ai jamais vue de ma vie. Oh, tu sais Jacques, je ne voudrais pas donner l'impression de tomber dans les bras du premier mal-alpha venu, mais, mais hélas, la production n'a pas les moyens de tourner. réalité, un À la recherche d'une certaine stabilité, détruite par un petit copain qui abusait de à et puis, là, plus à faire plusieurs tentatives de suicide et à suivre une thérapie des années avant de pouvoir à nouveau faire confiance aux hommes. Mais euh, je dois te dire que j'ai moi aussi beaucoup apprécié être avec toi. <rire> D'accord. Profitons de ce moment d'intimité un peu chiant et forcé pour soulever une erreur à ne pas commettre. Il est important d'introduire un sidekick inutile et faussement attachant dès le début du film. Chose que nous avons complètement oublié de faire aujourd'hui. Bon, euh, là c'est chiant, hein En effet, vous aurez besoin d'un personnage inutile, mais impactant à sacrifier à la fin pour sauver le héros. Ne pas le faire peut vous pousser à faire des choix scénaristiques et artistiques douteux. Comme celui-ci. Ah, Jacques, depuis le début, c'était toi allez, allez. Mais t'es qui, en fait On euh, vous manger Putain, je... je suis ton petit-fils, Jacques Ton petit-fils du futur Ton ta parallèle D'une autre dimension D'une galaxie différente Qui, en fait, vient a une dimension parallèle à la mienne Mais qui reste réciproque et se propage à distance. Cette fois c'est fini Jacques, il n'y a plus rien entre toi et moi Jacques, tu vas mourir <rire> Pas Jack! Cet homme n'était pas dans l'avion. Il aurait pu être une menace. Mais, euh. Vous, vous y étiez? Où ça? Dans l'avion. Bien sûr, il y a plein de survivants. Non, non, Kate, non, non, on ne mange pas le monsieur. Si, il faut bien qu'on mange! Il n'y a pas de problème, on a trouvé un endroit avec plein de nourriture. Par contre, on y va demain. Ce soir, campement. La nuit risque de tomber. Oh, mais il faut bien qu'on trouve des provisions pour la nuit alors! Pas bah, ce soir. La nuit peut tomber à n'importe quel moment! Oui! M Mais euh, on fait comment J'ai cueilli de trop petites choses avant d'arriver ici. Euh Je vous avais bien dit que la nuit allait tomber.